Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réserver un document déjà emprunté. La page d'accueil des BU vous permet d'accéder à votre compte lecteur. Connectez-vous. Pour cela, entrez votre identifiant et votre mot de passe de l'université. Vous effectuez une recherche dans le catalogue. Vous y trouvez un document qui vous intéresse, par exemple ce livre sur Java de Christelle Davezac. Vous cliquez sur le titre du document. Vous vous rendez compte que tous les exemplaires du document sont déjà empruntés par d'autres lecteurs. Pour en réserver un, cliquez sur le lien à droite « Réserver ». Cliquez ensuite sur le bouton « Confirmer la réservation ». Une fois la réservation confirmée, vous accédez à l'onglet « Réservation » de votre compte lecteur. Cet onglet regroupe le nombre de documents actuellement réservés sur votre compte. Ici, 1. Vous avez droit à deux réservations maximum. Le site de retrait, c'est-à-dire la bibliothèque où vous devrez retirer votre réservation. Soyez attentif. Le statut. Ici, ce statut est en attente car le document réservé n'a pas été rendu par le lecteur qui l'a emprunté. Vous pouvez encore annuler votre réservation en cliquant sur le bouton « Annuler ». Suite à la demande de réservation que vous venez d'effectuer, vous recevrez dans votre boîte mail Paris-Sud un mail de confirmation. Quand le document que vous avez réservé est disponible, un autre message vous est envoyé dans votre boîte mail Paris-Sud sur votre compte lecteur et maintenant indiquer la date limite pour venir chercher votre document. Quelques règles sont importantes pour le fonctionnement de la réservation. Attention, il est seulement possible de réserver un document situé dans votre BU de rattachement. Certains documents très demandés comme les codes de droit ne peuvent pas être réservés. La réservation sur un document est possible seulement lorsque tous les exemplaires sont empruntés. Dans ces trois cas, l'erreur affichée est « Désolé, aucune réservation possible sur ces documents ». Il n'est pas possible de faire plus de deux réservations sur son compte. L'erreur affichée est « Désolé, vous ne pouvez pas faire plus de deux réservations ». Une question, contactez votre BU. Vous savez maintenant réserver des documents dans votre BU. Merci d'avoir regardé cette vidéo.